Commence à bénir le Seigneur maintenant. Alléluia. Bénis le Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu, sa majesté, nous proclamons sa royauté, de régner. Bénis le Seigneur maintenant. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Oh, rabba bénis le Seigneur prie, prie encore quelques instants Alléluia, bénis le Seigneur Alléluia si tu connais ce cantique il faut le chanter Alléluia, gloire à Dieu merci Seigneur Oh, gloire à Dieu Nous élevons ta majesté, nous proclamons ta roi. La majesté. La majesté Nous proclamons Ta, Ta, Ta royauté Toi seul Majesté, ta royauté, et nous proclamons ta royauté. you Nous élevons, encore une fois nous élevons. Acclame le Seigneur et assieds-toi dans la présence de Dieu. Assieds-toi dans la présence merveilleuse de Dieu.